Bonjour, donc Benoît Blanchard, je suis doctorant en première année au laboratoire MICA sous la direction de Nathalie Pined, euh, donc une thèse en sciences de l'information et de la communication sur la vulgarisation scientifique francophone pro-amateur sur YouTube. Voilà. Euh, pour ma part, je suis Alexandra Hine, donc je suis docteur en art, chercheuse associée au laboratoire MICA et présidente du Réplique, qui est l'association des doctorants du MICA. Je présente Réplique rapidement pour ceux qui ne nous connaîtraient pas. Donc Réplique est la chronique du réseau pluridisciplinaire de l'information et de la communication et l'association euh, du laboratoire euh, MICA des doctorants et des jeunes chercheurs. Euh, C'est une association qui est assez âgée puisqu'elle est née en 2003. Et euh, elle a pas mal évolué euh, depuis tout ce temps. Actuellement, euh, nous sommes composés de quatre membres, dont Benoît Blanchard ici présente et moi-même qui en suis la présidente. Euh, pour parler plus concrètement de l'association, euh, donc c'est une association, euh, comme je disais, qui a pas mal évolué puisqu'initialement c'était une association euh, dirigée pour les chercheurs en SIC, mais comme le laboratoire MICA a aussi d'autres euh, chercheurs pluridisciplinaires, euh, l'association s'est ouverte, euh, que ce soit au niveau de ses ateliers qu'elle propose, mais aussi au niveau de ses membres, à euh, tous euh, doctorants et jeunes chercheurs, quelle que soit sa discipline. Euh, après, pour parler de nos objectifs aux répliques, on en a trois. Le premier, c'est euh, d'informer, puisque on, déjà on nous retrouve sur les réseaux sociaux, que ce soit euh, Twitter... Facebook ou LinkedIn, on diffuse à la mesure du possible les informations qui concernent notre laboratoire, mais aussi les, tout ce qui touche à l'UBM de manière générale, que ce soit des informations concernant des, des appels à communication, des appels pour des, des thèses, voilà toutes les informations nécessaires ou intéressantes, ou des conseils sur l'univers de la recherche académique. L'autre point, c'est également d'aider les doctorants, puisque nous organisons depuis plusieurs années déjà des ateliers à hauteur d'un par mois. Euh, qui sont des ateliers en lien avec la recherche académique et le doctorat, puisque ça peut parler de bien commencer sa thèse ou comme bien la finir. Euh, on peut avoir des ateliers sur la qualification, la terre, les RGPD notamment, le euh, calicanti, euh, voilà, donc ce sont des ateliers qui sont réalisés soit par les membres de l'association, soit qui sont animés par des intervenants extérieurs, qui peuvent être des enseignants de conférences, enseignants-chercheurs, qui ont une spécialité ou une expérience dans le domaine qui nous intéresse dans le lit atelier. Ce sont des ateliers qui sont ouverts à tous les doctorants. Alors Certains ateliers sont plus orientés pour les gens en SIC, mais on essaye d'avoir des ateliers qui soient transdisciplinaires. Euh, sachant que depuis le confinement puisqu'on a fait pas mal d'ateliers en ligne on a euh, pu accueillir des euh, doctorants et jeunes chercheurs qui ne sont pas forcément de l'université mais euh, qui sont euh, intéressés justement par nos ateliers euh, l'autre point euh, c'est également de fédérer euh, puisque en parallèle des ateliers on organise aussi des journées d'études la dernière date de 2019 c'était sur la publicité à l'ère du numérique, donc ce sont des journées d'études qui sont euh, consacrées aux, pareil, aux jeunes euh, doctorants qui souhaiteraient euh, euh, justement euh, s'initier par de de la recherche. L'autre point c'est que euh, pendant plusieurs années, nous avons réalisé ce qu'on appelait des rendez-vous du réplique où justement les euh, étudiants pouvaient venir parler de leur, euh, bah, de leur thèse au milieu euh, d'autres euh, doctorants eux aussi en, en première jusqu'à dernière année de thèse et puis on échangeait euh, des conseils, des astuces, on parlait de ceci. Euh, Les rendez-vous ont évolué pour devenir des cafés répliques pendant le confinement puisqu'on les a fait en ligne et perdurent encore aujourd'hui euh, en café réplique ou cafés euh, papotes, si on peut appeler ça comme ça, euh, dans lequel pareil, euh, si on, des doctorants peuvent venir parler de, de la thèse, mais pas que, euh, puisqu'on avait à cœur aussi à pallier tout ce qui touchait à la solitude et l'isolement du doctorant. Euh, pour que, ben justement, euh, tous les membres, que ce soit du MICA, d'autres laboratoires, puissent apprendre à se connaître et à voir qu'il y a d'autres doctorants qui peuvent avoir des situations similaires et pouvoir échanger. Voilà. Donc, grosso modo, c'est euh, les objectifs qu'on s'est euh, fixés. Donc, l'année prochaine, on continue éventuellement euh, nos ateliers et on espère pouvoir faire euh, d'autres événements en parallèle, justement, euh, pour... Euh, Pouvoir mieux fédérer, à apprendre aux doctorants à, à, à connaître un peu mieux leur environnement euh, au niveau académique, mais aussi tous les autres membres de, de la recherche pour faire cette éthique. Okay, merci. Euh, donc, vous avez compris, moi je suis donc aussi euh, je, membre de l'association Réplique, mais là je vais changer de casquette euh, parce que j'ai une, à côté de ma thèse, j'ai un, un travail de valorisation de la recherche euh, avec. Euh en rapport avec les, euh, les associations euh, d'éducation populaire du territoire et notamment euh, dans euh, le lien avec la jeunesse, on va dire au sens très très large. Alors pourquoi Très rapidement, c'est parce que euh, dans mon passé professionnel, j'étais à la fois chargé de mission projet, euh, coordinateur de projet euh, euh, on va dire d'innovation euh, pour la jeunesse. Euh, J'étais dans un cadre associatif, j'avais à peu près toutes les casquettes. Et ce qui fait que euh, j'ai un peu cette, euh, cette compétence-là euh, et que j'ai voulu en mettre à profit euh, euh, en parler de ma thèse. Alors, euh, vous savez, donc il y a eu un, un PIA euh, avec une, un, une réponse à appel à projet euh, de la part de l'UBM qui s'appelle MUST, euh, à l'intérieur duquel j'ai proposé euh, un, un projet qui vise à fédérer un certain nombre d'associations d'éducation euh, populaire euh, pour euh, travailler sur la valorisation de la recherche avec notamment euh, des jeunes quartiers, euh, des jeunes en service civique, mais pas que, euh, dans l'idée de, euh, de faire en sorte d'aller sur des territoires là où globalement on n'est jamais trop bien les bienvenus. Alors, soit des territoires, euh, on va dire, euh, des lieux géographiques, soit des territoires, euh, on pourrait dire, plus. Euh, d'un côté plus méta. Euh, euh, en tout cas, des, des lieux où on n'est vraiment pas attendu, c'est-à-dire des, des maisons de quartier, en bas des tours, ce genre de choses. Les endroits où on se reçoit des, des pierres, généralement, quand on vient parler de science. Donc, c'était vraiment l'idée. Et donc, en décembre dernier, j'ai convoqué un certain nombre d'associations qui ont répondu présent et qui ont été très, très investies, très intéressées par la question. Donc, j'ai voulu citer très rapidement l'Université bordeaux Montaigne a souhaité déjà faire partie de ce collectif-là. Euh, l'association Unicité donc qui est plutôt pour des jeunes qui sont en service civique la Ligue de l'enseignement les dealers de sciences qui est une association filière euh, sur euh, l'UBM euh, l'université populaire de Bordeaux les dubitaristes qui est une association euh, qui promeut euh, l'esprit critique on va dire euh, l'association Réplique les petits débrouillards je pense que vous connaissez euh, c'est l'éducation populaire à travers euh, les sciences et la pratique des sciences euh, la FEV Osons Ici et Maintenant et le réseau d'information jeunesse Nouvelle-Aquitaine mais de façon plus large euh, au niveau national aussi qui ont trouvé le projet très intéressant. Euh, L'idée c'était de se, se fédérer autour d'ateliers, autour d'événements ponctuels sur des territoires et faire en sorte euh, d'aller à la rencontre des, des publics, ceux qui n'avaient pas du tout prévu de nous voir et de s'asseoir un temps avec nous pour pouvoir discuter euh, de, de la recherche en train de se faire, de la, la méthode scientifique. Euh, sur, en, en lien avec des thématiques euh, euh, bah, du de, de, de moment, avec des enjeux très forts comme bah, évidemment euh, l'écologie, la transition énergétique euh, mais pas que aussi, euh, peut-être sur des questions plus politiques euh, et moins techniques donc il y a eu un, un, un démarrage très, très rapide en, en janvier-février euh, on a fait donc un, un, une proposition de notre projet au, au niveau du PIA euh, alors c'est euh, à l'heure actuelle, depuis depuis février, il y a eu un peu un essoufflement parce que vous savez, ce genre de projet, c'est dans une démarche politique. Tout le monde est vraiment d'accord. Après, lorsqu'il s'agit de se mettre au mouvement, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, parce qu'en en fait euh, il faut juste mettre les mains dans le cambouis et puis accepter, euh, être dans une, dans une perspective de crash test, de se dire on va tester des trucs, euh, l'éducation populaire l'université, c'est pas forcément euh, très très facile de se mettre en phase euh, donc euh, c'est à dire que habituellement sur des projets, on est sur des grilles de réussite euh, qui sont assez évidentes à mettre en place, sur des projets euh, on va dire d'innovation sociale ou euh, même des projets pilotes, on est souvent à se dire non mais de toute façon c'est très bien qu'on va jamais y arriver par contre ce qui va se passer à côté c'est ça qui est super intéressant et jamais on aurait pu l'anticiper donc on est, on est vraiment là dedans en fait c'est que euh, là aujourd'hui on essaie de mettre en place des petits projets alors c'est très bête hein ce sont des ateliers de communication scientifique avec l'université populaire de bordeaux et du guitariste où l'idée, c'est qu'il y ait des doctorants qui puissent venir présenter leur recherche, mais dans une perspective d'éducation populaire. C'est-à-dire, ce n'est pas du tout faire de la vulgarisation scientifique, parce que ça, ce n'est pas du tout ce que veut la, la divulgation populaire, ni de la médiation, même si tout ça très intéressant au final. Euh, mais c'est vraiment comment est-ce que l'objet de recherche peut être euh, mis euh, dans... Euh, le, le, comment dire, la vie, euh, la vie politique de la personne euh, souvent sur, euh, un, dans, dans un aspect où la personne se sent en difficulté par rapport à ce, à euh, à ce, à ce champ-là. Parce que euh, on est sur j'en sais rien, bon moi je parle dans ma thèse par exemple je, je parle de vulgarisation scientifique et de la transmission des savoirs et tout ça euh, je trouve intéressant de le mettre en politique et de se dire euh, bah, vous, euh, est-ce que euh, vous avez l'impression de connaître suffisamment de, de, de, de la recherche en train de se faire, euh, des publications scientifiques, ce genre de choses Est-ce que vous connaissez bien euh, la question de la science et euh, pourquoi c'est important Est-ce que ça l'est important Est-ce que, euh, euh, euh, est que vous avez l'impression d'être des passeurs de savoir, Ou alors est-ce que vous avez l'impression de jouer un rôle là-dedans Ou alors vous n'avez pas du tout envie d'en entendre parler parce que ça ne vous intéresse pas Et à ce moment-là, ça, ça serait super chouette de se dire... Euh, parce qu'on sait par exemple sur la vulgarisation scientifique que c'est 95% d'hommes qui regardent ça et puis ils sont globalement tous, euh, tous diplômés euh, bah, tous les autres publics euh, pourquoi que, et, et en fait à travers cette question là c'est pas moi je vais vulgariser ce que je suis en train de faire c'est plutôt comment ensemble on essaie, on essaie de réfléchir à comment on change les choses donc c'est vraiment ça la perspective de l'éducation populaire et donc ce collectif qu'on a créé qu'on a, euh, qu a appelé ABCD Vise à plusieurs choses, c'est construire, coordonner mettre en œuvre sur l'ensemble du territoire des actions de promotion et de sensibilisation aux sciences développées notamment dans le cadre du pays PIA4, mais pas que, hein, on s'autorise des choses, c'est-à-dire qu'on attend la réponse du pays PIA4 mais on est déjà en train de lancer des actions, on verra bien s'il si, si, si y a quelque chose qui se passe, et renforcer des liens de collaboration entre l'université et ses acteurs, les étudiants, les doctorants, les, les euh, euh, enseignants-chercheurs bien évidemment, euh, et les, les associations et fédérations d'éducation populaire, notamment celles qui sont actives euh, par et pour les jeunes, ça c'est très important. Euh... Voilà dans les grandes lignes ce que je voulais dire. Euh, donc C'est quelque chose qu'on essaie de mettre en place dès maintenant, notamment les ateliers avec l'Université populaire de Bordeaux et du guitariste. Des euh, premières réunions vont avoir lieu avant l'été, Premier, premiers ateliers à la rentrée, on espère. Et puis, certainement que ça ne va pas fonctionner, enfin, certainement que ça va être une catastrophe, mais ce n'est pas, pas des enjeux très forts dans le sens où on ne fait pas de mal, euh, mais ça va être par un... Par des, des, des pieds qu'on se prend dans le tapis au fur et à mesure, on va réussir à, à déjà à se questionner, de se dire est-ce que c'est possible de travailler ensemble entre l'université et, et du pop ça, ce pas dit du tout. D'ailleurs, à ce sujet-là, j'aimerais bien faire un, un séminaire à la rentrée enfin, pour euh, l'année 2022-2023 euh, sur la question de l'éducation populaire, même si ce n'est pas du tout mon champ de recherche. Euh, je trouve ça super intéressant. Donc, voilà, Si jamais il y a des gens qui sont intéressés pour éventuellement faire quelque chose, je, serai, je suis open. Et puis euh, après, euh, l'idée, c'est de dire bah, ça, ça n'a peut-être pas fonctionné, mais ça a peut-être donné envie de nouvelles idées. Donc, on continuera, on continuera jusqu'à temps qu'à un moment donné, on arrive à stabiliser quelque chose. Voilà. Merci beaucoup, Benoît. Et je... Alexandra.